Chaque année, qui dit été dit nouvelle montre connectée chez Samsung. La Samsung Galaxy Watch 6 devrait donc arriver cet été. Et dans cette vidéo, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur cette future montre connectée. C'est parti Tout d'abord, je vous rappelle que cette vidéo est basée sur des rumeurs d'analystes qui sont arrivées en ce début d'année. Je n'ai aucune information officielle de la part de la marque. On va parcourir ensemble tous les points, à savoir sur cette future Galaxy Watch 6, hein, les points qui sont plus sûrs, les points qui sont un petit peu moins sûrs, et surtout les différentes versions. Bref, on commence avec le design. Au niveau du design, la Galaxy Watch 5 était copier-coller de la Galaxy Watch 4. Cette année, ça devrait changer. Oui, Samsung serait en train de revoir, redesigner cette Samsung Galaxy Watch 6. Je parle bien entendu de la version standard hein, de la Galaxy Watch 6. Parce que oui, vous allez voir, on aura encore une version. Pas une version pro, mais on en parle juste après. Cette Galaxy Watch 6 devrait avoir un look un peu plus bombé. Oui, elle devrait voir sur ses côtés un écran un peu plus incurvé, comme on a pu voir avec la pixel watch l'écran devrait être plus rond le verre de production devrait arriver du coup vraiment borderless pour protéger tout cet écran toute cette incurvation qu'on aura sur les côtés de l'écran et il devrait être aussi relativement plus grand pour plus de précision la taille de l'écran devrait être poussée jusqu'à 1,47 pouces contre 1,4 sur la version plus grande de la Galaxy Watch 6 Car oui au delà de ce relooking Parlons et mettons au clair les différentes versions qu'on va avoir Car oui je vous le disais on devrait avoir différentes versions La version plutôt standard hein, que je vous ai rappelé juste avant Qui devrait se décliner en deux tailles on devrait avoir une Galaxy Watch 6 40 mm, plus petite taille, avec un écran de 1,31 pouces Et une version Galaxy Watch 6 44 mm avec un écran, comme je vous le disais, de 1,47 pouces Mais ça, c'est la déclinaison des tailles pour, du coup, la Galaxy Watch 6 standard On devrait avoir, comme les années précédentes, un modèle un peu plus haut de gamme La dernière, c'était la Galaxy Watch 5 Pro Les années d'avant, c'était des modèles Galaxy Watch 4 classiques Avec la lunette rotative Et, d'après les dernières rumeurs, cette Lunettes rotative devrait revenir cette année Alors est-ce que Samsung va conserver Le nom Galaxy Watch 6 Pro ou retourner sur le nom Galaxy Watch 6 classique, ça on le verra, mais on devrait avoir du coup cette montre avec cette lunette rotative disponible en deux tailles aussi une taille de 42 mm et une taille de 46 mm. Si on se réfère au passé, cette petite différence de taille 42-46 devrait être due à la lunette rotative, la taille des écrans sera la même que sur la version standard. On aura donc un nouveau design sur la version standard, un retour de la lunette rotative sur la version pro ou classique l'autre amélioration, l'autre nouveauté devrait être au niveau de l'autonomie on le sait tous si vous regardez ma chaîne je le dis à chaque fois mais qui dit Wear OS dit mauvaise autonomie qui dit système d'exploitation vraiment ouvert smart dit mauvaise autonomie entre 1 et 3 jours au max c'est donc un peu le fer de lance pour euh, les constructeurs de monde connecté smart hein, que ce soit Apple ou Samsung ou peu importe Google ce serait de créer une montre très smart, avec un système d'exploitation ouvert comme Wear OS, et une grosse autonomie. Ça viendrait vraiment casser le marché. On ne risque pas d'avoir une Samsung Galaxy Watch 6 avec deux semaines d'autonomie cette année, mais Samsung aurait augmenté la capacité des batteries des Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 classiques. D'après les rumeurs, on aurait une capacité de batterie entre 3 et 7% de plus que sur les modèles de l'année dernière. Donc ça va pas casser trois pattes à un CADA, mais c'est déjà ça, on verra ce que ça donne sur le terrain. Pour finir, quand à ces montres connectées ça va être présenté comme d'habitude à accompagner des nouveaux téléphones de la série Z en août cette présentation officielle se fait souvent dans la première quinzaine d'août et les modèles, les montres seraient disponibles une à deux semaines après cette présentation. Bien entendu, dès que ça sortira, je vous ferai un test complet sur ces deux montres connectées comme je vous fais chaque année. Et bien entendu, si j'ai d'autres rumeurs avant, je vous ferai une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, vivez à fond, vive high tech. Merci, abonnez-vous et à bientôt sur ma chaîne.